Bonjour tout le monde. Ça va Vous avez bien mangé Ok. okay euh... Je vais grossir un petit peu. Ça, ça s'appelle PonySay. À chaque fois que j'ouvre un terminal, ça me met un petit poney. Il euh... faut absolument mettre ça sur vos ordinateurs. Ok. C'est quoi le nom Alors. Je ne sais pas si j'en aurais besoin, mais je vais quand même me mettre sur le, sur le Wi-Fi du coin. Dans, dans le terminal, avec un outil qui s'appelle Wi-Fi Menu. Ça, j'ai pas besoin d'aller chercher ma souris pour aller en haut, euh, vers le 6 13, euh, cliquer sur une icône, etc. C'est plutôt sympa. Euh, normalement, je dois avoir... Euh... Voilà. Je dois avoir un peu la liste de ce que de ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Donc moi quand j'étais quand j'étais jeune je travaillais sur Windows et ça n'a pas toujours été évident et un jour j'ai découvert Linux et, et j'aime bien vivre dangereusement donc maintenant j'utilise Arc Linux et c'est la machine que j'utilise pour le, pour le boulot. Donc il y a des mises à jour de noyaux très très régulièrement, peut-être une, une fois par semaine par exemple. Donc euh, je vis vraiment dangereusement et j'ai jamais rien eu de, de vraiment cassé, euh, donc arc pour le boulot, ça marche. Euh, J'utilise un, un gestionnaire de fenêtre qui s'appelle i3, donc là quand j'ai ouvert mon terminal ça a pris toute la place, si j'en ouvre un deuxième il se met à côté euh, avec un poney, si j'en ouvre un troisième le même, non mais quand même, voilà. Euh, je peux les déplacer, euh, j'ai un système d'onglets, donc tout en haut à gauche où il euh, y a des numéros, euh, qui je peux, comme ça je peux gérer tous mes espaces de travail et c'est plutôt sympa euh, en haut c'est la barre euh, de base euh, qui vient avec i3, qui l'accompagne euh, là dans la liste il y a marqué Polybar, c'est un truc que j'avais essayé un peu mais euh, là j'ai j'ai reset mon, mon ordi il y a pas longtemps parce que je voulais faire un peu de ménage et j'avais la flemme de le faire à la main donc j'ai tout traché et j'ai remis donc, euh, donc voilà, les commandes, je reviendrai un peu après, euh, s'il y a le temps. Donc je vais commencer par un outil qui s'appelle euh, Ranger. Ranger. Donc c'est un euh, navigateur qui est dans le terminal, donc on peut se balader dans, dans, les, euh, dans les répertoires, on peut remonter, on peut utiliser les touches HJKL, euh, j'espère qu'il y a des gens qui connaissent ces touches-là pour se déplacer, dans Vim par exemple. Et ce qui est sympa, c'est que, que par exemple, bah, il permet de visualiser certains types de fichiers. Donc là, comme par hasard, c'est le logo de Sphère, c'est la boîte dans laquelle je travaille. Donc on est sur Paris, on est aussi au Luxembourg. Il y a un stand juste après là, donc donnez, donnez vos CV. Euh, J'arrête là la propagande. Ça c'est moi sur les internets, et, et ça c'est un terminal. Anciennement, donc il y avait vraiment l'écran euh, comme ça avec les lignes, les colonnes, c'est tout. Et, euh, on ne voyait pas grand-chose dessus. et Maintenant, on a donc des émulateurs de terminal pour, euh, pour faire des trucs. Euh, Ranger, si je continue d'aller à droite là, parce que je suis pas sur un répertoire, il va m'ouvrir le. Normalement, ça marche. Voilà, l'outil qui va me permettre de regarder, d'ouvrir euh, bah, le fichier. Donc là, c'est un outil qui s'appelle feh, qui permet de visualiser des images. Il permet aussi de mettre une image en fond d'écran, ce genre de choses. Donc c'est euh, très pratique, très léger, ça peut voir plein de choses, mais c'est vraiment pour les images fixes. On reviendra après pour, euh, pour ce qui est euh, du monde merveilleux que sont les GIFs, ou les GIFs, je ne sais pas comment on dit en vrai. Euh, ce qui accompagne le terminal souvent, c'est un shell. Donc moi, je suis passé pas mal de temps avec ZSH à mettre plein de plugins dont je n'avais pas besoin. Et un jour, euh, j'ai découvert la lumière, j'ai installé Fiche, et j'ai euh, arrêté de mettre des plugins dans tous les sens, parce que de base, il, il vient avec euh, tout ce qui suffit pour, euh, pour mon utilisation. Bonjour C'est à cette heure-là qu'on arrive Non, mais c'est parce qu'il euh, vient de ma boîte, je le connais depuis 10 minutes. <rire> On est vieux copain euh, Donc, Fiche, euh, assez sympa, assez léger, assez rapide. Ce n'est pas compatible avec Bash, donc euh, tout ne va pas fonctionner. Mais, euh, mais on, a, on arrive à survivre. Alors, quand j'ai fait ce, ce Quickie, euh, c'était pour Devox, et, euh, et je n'ai pas changé euh, euh, pour la suite, là, mais j'utilise un outil qui s'appelle Zatura pour euh, voir les PDF. Et donc, euh, donc là, c'est tout petit, mais en gros, euh, j'ai un PDF avec euh, le programme de Devox, et je peux aussi me balader dedans avec JKL. Les, les saintes touches pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire du, du mouvement dans les... Dans le, dans le terminal. Comme euh, souvent quand on travaille, on lit des documents, on aime bien faire un peu autre chose en même temps, écouter de la musique ou des trucs comme ça. Il y a un démon qui s'appelle MPD. Il met toujours une erreur, mais je m'en fous. Et, euh, et donc bah, là, euh, avec un, un outil qui a le doux nom de NCMPCPP, euh, je peux lire, je peux lire de la musique toujours dans mon terminal, et si je quitte le programme, comme MPD c'est un démon, ça va continuer de jouer. Donc euh, c'est donc assez sympa pour, pour avoir sa librairie en local. Ça ne marche pas avec les Spotify, euh, Google Music, etc. Mais de toute façon, tout ce qu'on a en local, c'est des choses qu'on a achetées, bien sûr. Ceux qui rient, je note les noms. <rire> ok. Euh, je vais aller... Vous connaissez euh, la commande pour changer de répertoire CD Ouais. Donc si je fais juste CD, ça revient dans mon home. Et il euh, y a un outil qui est, euh, qui est assez sympa qui s'appelle Z. Et je vais taper euh, Node. Voilà. Et euh, en fait, je suis déjà allé dans ce répertoire-là et Z, bah, il, comme j'y suis allé régulièrement, il, il va automatiquement aller dans ce répertoire-là. Donc c'est pratique pour changer de répertoire facilement. Euh, donc euh, Z. Et, euh, si vous cherchez que Z sur l'Internet mondial, vous allez galérer pour trouver. Donc euh, Z Jump ou Z Folder, ça vous aidera un petit peu. Donc là, je, suis, euh, je vais aller même d'ailleurs dans celui-là. Euh, je suis dans un projet, je sais que c'est en Node.js, et, euh, et en Node.js, souvent, je sais qu'il y a MPM, avec des scripts un peu bizarres, mais je ne sais pas comment lancer mon projet. Donc, je vais utiliser un outil qui s'appelle JQ, qui me permet de passer une sorte d'expression pour euh, bah, pour euh, processer mon JSON. Donc ça peut faire plein plein de choses JQ. Là, c'est euh, je m'en sers juste pour afficher la partie script de mon package.json. Et donc je sais que pour démarrer mon application, il faut que je fasse euh, npm start. Donc je vais le faire. Excellent, ça, ça tourne. Je zoome Donc là, c'est une petite API euh, que, que j'ai faite. et euh, et j'ai envie d'interagir avec mon API, mais euh, lancer un Chrome ou un Postman dans un Electron, parce que vous ne voulez pas d'application en électron. Il euh, bah, y a un outil qui s'appelle HTTPY, donc httpie.org, le site. Euh, et la, la, le, la commande, c'est juste HTTP. Et donc, je peux aller euh, taper HTTP avec, euh, avec mon URL, et ça fait une sorte de, de curl un peu plus agréable à utiliser, un peu plus joli. Ok donc euh, c'est... Pardon Je pense que ça marche aussi. Poser euh, votre CV à Sphère. Ah non, j'avais dit que j'arrêtais la propagande. Voilà. Et donc euh, je peux faire des guides, des posts, il euh, y a aussi un mode pour enregistrer les cookies quand on a une réponse, pour pouvoir les renvoyer après et avoir, euh, bah, pouvoir faire de la, de la session entre les différentes commandes, donc c'est vraiment un outil super. Voilà, c'est des moins, ben non je reviens où j'étais juste avant, mais si je voulais aller encore avant. Tac. Ah. Où est-ce que j'en étais Oui, bien sûr Euh, voilà, j'ai fait une branche sur mon, mon projet là, qui, est, qui est sous git j'ai créé un fichier et, euh, et donc là euh, vous, fait, vous faites tous du git dans la ligne de commande évidemment évidemment. évidemment. donc là j'ai un, un fichier qui n'est pas modifié moi j'aime bien utiliser tig donc là j'ai pas grand chose et euh, en jaune tout le temps on voit pas de ouf mais en gros, j'ai une commande pour euh, gérer euh, bah, le stage et mes fichiers prêts à commiter. Donc là, je vais commiter ce fichier-là. Il euh, faut que je mette mon clavier comme j'aime bien. Voilà. Euh, en éditeur de texte, j'utilise Kakoune. Euh, il y a des gens qui connaissent Kakoune J'ai demandé la dernière fois, il y en avait un. Non. C'est un éditeur en, avec des modes un peu comme euh, VI ou Vim. Euh, il est très orienté sélection. Donc ça, c'est assez intéressant quand on apprend à bosser avec. Euh, et il a euh, un truc comme Microsoft Office, là. Un trombone dans le terminal. Voilà. voilà. Donc là, j'ai fait mon commit. Je suis hyper content. Et, euh, et, et je vais pousser... Voilà. Et c'est là qu'il y a fuck. Parce que... Évidemment, il ne connaît pas la branche, donc je fais fuck. Et il me dit hey, est-ce que c'est est -ce est ça que tu veux taper Mais je n'ai pas besoin de tout retaper. <rire> si vous devez retenir un truc, c'est fuck. <rire> ok. Euh, moi, je fais du JavaScript souvent. Donc là, là c'était du Node, mais je fais aussi du front. Et euh, bah, quand il y a du webpack, c'est lent. Euh, Ce n'est pas, pas euh, maven non plus, hein. mais euh, c'est quand même lent. Donc euh, bah, quand j'attends et, et que je vais faire des trucs, euh, je vais par exemple là-dedans, euh, ah non, voilà. et je vais là, là, et j'utilise MPV pour euh, lire une petite vidéo qui va m'expliquer comment, je sais plus, retourner des cartes. Voilà. parce que j'aime bien faire de la magie. J'y arrive pas beaucoup, mais euh... comme ça, euh, MPV, c'est hyper bien, et c'est ça qui va me permettre de lire mes gifs aussi. On le verra tout à la fin avec le GIF de remerciement. Je spoil un peu là. Abook. Abook, c'est un truc pour gérer mon carnet d'adresses. Là, il est tout vite parce que j'ai pas envie que vous écriviez n'importe quoi à tous mes contacts. Donc, euh... je vais m'ajouter. Ok. Donc là, je me suis ajouté, c'est hyper simple. Et si je vais regarder, donc le tilt, c'est pour aller vers mon home, à book. Là, j'ai mon adresse book. Et dedans, euh, c'est un format hyper simple, donc en zéro, il n'y a que moi, puisque c'était vide et je viens de m'ajouter. Donc c'est assez simple si on veut se faire un processeur pour pouvoir enregistrer tous ces contacts dedans. Et, euh... ouf, et pour mes mails, j'utilise euh, Mute, Neomute. Et normalement... Est-ce que ça... Ah, ça marche pas. Effet démo pourri. Bon, normalement, j'avais la parce puisque normalement, il sait aller chercher les, les éléments dans abook, et j'ai dû oublier de remettre un plugin ou quelque chose. Donc, effet démo. Mais euh, Neomute, c'est pas mal. J'utilise Offline Imap e avec, euh, pour avoir tous mes emails en local ça même quand euh, je suis dans le train parce que je viens de Paris le matin pour venir vous voir, euh, j'ai quand même accès à mes mails et, euh, et je, peux, euh, je peux lire les, vos doux messages. Ensuite, Kakoon, j'en ai un petit peu parlé. Le truc hyper important que j'utilise le plus, d'ailleurs, ça c'est mon launcher euh, d'application. Euh, le premier, c'est Menu. Euh, alors, JDownloader, je ne l'utilise pas. Hein. C'est juste pour télécharger des ISO Linux, ne vous inquiétez pas. Le premier, c'est Passe-Menu qui va me mettre tout en haut. On ne le voit pas beaucoup, mais tout en haut, j'ai une barre où je peux taper, euh, par exemple, euh, Voxt. Et si je fais entrer, il va mettre dans mon presse-papier le mot de passe pour ce truc-là. Parce que moi, j'ai pas confiance en LastPass ou tous ces services dans le Cloud. J'étais chez la, LastPass avant jusqu'à ce qu'il se fasse racheter par une boîte obscure. Euh, et donc j'ai tout rapatrié chez moi euh, et donc le stockage c'est euh, avec du git que j'ai en local avec, euh, avec un petit serveur dans un coin et euh, je, donc je gère tous mes mots de passe à la main. Je n'ai pas mon navigateur qui me dit est-ce que tu veux sauvegarder ça Non puisque je l'ai moi-même et euh, donc euh, passe avec passe menu c'est vraiment le bien. Euh, L'autre truc que je voulais vous montrer. Euh, ça s'appelle QtBrother. Euh, c'est un navigateur... Alors, on sort du terminal. Je suis désolé. Et c'est un navigateur qui est euh, très inspiré par Vim. Donc, euh, pareil, euh, hjkl pour pouvoir se déplacer. Si j'appuie sur euh, F, il va me mettre plein de petites choses sur les, sur les liens à suivre. Et j'ai juste à taper quelque chose pour pouvoir rentrer dans ce, docu ce document-là. OK j'ai perdu Non. Voilà. Euh, je parlais des commandes où, tout au début. Euh, vous connaissez XKCD Il y en a un où il doit euh, désamorcer une bombe en rentrant une, euh, une commande tar valide. Alors, je vais vous expliquer comment désamorcer des bombes. Il y a, il y a deux trucs à savoir avec tar c'est moins XF. Ok Donc ça, ça extrait. C'est hyper simple. Et, euh, et là, celle pour pouvoir créer une archive. OK Maintenant, vous savez désamorcer les bons. C'est hyper bien. Et là, je vais utiliser une nouvelle fois MPV euh, pour mettre le gif de remerciement de Justin Bieber. Ah, c'est fini parce que j'ai pas le loop et je ne sais plus comment on fait le loop avec, MP, avec MPV. Donc, je vais le mettre plein de fois et je vous fais des gros bisous. Merci